Qu'est-ce qu'il y avait ici avant, avant les bâtiments oh, C'était de la terre de culture, ouais. Il ouais, n'y avait, ouais, ouais, avait, rien du tout. Ouais. <rire> Donc, en fait, tu as fait deux bâtiments de louer il euh, y a quatre ans. Voilà, ouais. Et, ouais. Euh, mmh. Les plantations étaient plantées dans, dans l'automne. Bah oui, finit. voilà, ouais, au mois de février-mars, j'avais planté ça. Que tu peux expliquer comment t'as comment as fait pour pour planter ça un peu Ouais, bah, J'ai préparé le terrain, j'ai bah, gratté comme il faut, j'avais retraité avant euh, au niveau des bosquets, j'avais gratté comme il faut le terrain, préparé comme il faut, labouré, puis bah, pris un coup de herse, et puis mis les boches, et puis, euh, puis replanté en, dans la foulée quoi, après à suivre. Tu as fait une taille de première année. Voilà. Ouais. Euh, mmh. La pour deux bâtiments, combien de temps tu as passé à, à tailler, à tailler la première tes, tes, tes Ah bah, la première année ça a été vite, ouais, c'est vrai que. Parce <rire> que comme ouais, on coupe par le pied, c'est vrai voilà. que ça a, ça a été assez là. vite. Ouais. Et, et après Bon bah là après j'y passe à peu près euh, tous les ans, je pense, je passe à peut-être bien ouais, une, une, une dizaine d'heures peut-être ouais, à tailler. Ouais, ouais, ouais, temps de retailler les bords, enfin un peu deux, trois. En ouais, ouais. tout cas, à peu près 10 heures de travail pour trois bâtiments. Ah, ouais pour les trois, peut-être un peu plus un peu quand plus même. Ouais, ouais, pour les deux, oui, mais pour les trois, peut-être un peu plus, ouais. ouais. Est-ce que si on dit une journée et demie par bâtiment par an, est-ce que c'est à peu près le... Oui, ouais, si, ouais, ouais, c'est pas mal, oui. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ça. ça correspond, oui. Ouais. Ouais. Parce que là aujourd'hui, tu fais ta taille, au début c'était manuel, maintenant tu fais ça mécanique. Alors. Voilà, oui. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Tu as ton matériel ou tu, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, tu... Je as, fais, as ouais. acheté ouais. un ouais. matériel mm. C'est un lamier carrément Oui, bah, c'est une petite débroussailleuse à la canne que j'ai avec ouais, un... une débroussailleuse au bout. Ouais. Mm. Enfin, justement, il faut que je le refasse là, après je le refais souvent au mois d'août. Ouais. <rire> Donc tu fais deux tailles en fait, une au ouais. printemps et une, ouais. une... Ouais. en enfin ouais. été. Mm. Puis là je voulais laisser monter un peu en hauteur pour qu'il fasse plus d'ombre. Ouais. D'accord. Donc j'avais juste taillé les côtés l'autre jour. Et globalement, quelle impression ça donne sur les animaux tous ces aménagements ah bah ils, sont, ils sont contents de sortir, ils se mettent à l'ombre dès qu'il y a un peu de soleil et puis ils se mettent à l'abri, ouais, c'est vrai que c'est... Ça les incite à sortir, ce que je vois là, le troisième bâtiment, bah, c'est pas trop poussé pour l'instant. Bah. ouais <rire> Oui, bah oui. <rire> bah, nous, bah, nous, euh. nous, nous, on a des chiffres ramenés au mètre linéaire on sait qu'une haie champêtre, euh, ça coûte, tour alentours planter tous les mètres sur bâche, 2 euros à 3 euros, bâche et plant compris que la partie végétale et, et, et bâche. Lorsqu'on rajoute du grillage, automatiquement en nombre ah, bah de oui. prix, oui. donc là, c'est peut-être plus toi qui va le dire, lorsqu'on fait des arbres isolés, le coût d'une plantation, c'est entre 7 à 15 euros le, le tout, c'est-à-dire l'arbre, la protection, le tuteur, le lien, à la bâche. Après, euh, si on, on englobe la globalité avec le grillage, les pieux et tout, ça commence à faire un ah, oui. somme. Oui. Euh, je ne sais pas si tu as les prix en tête, toi, Jérémy Plus de trop, ouais, je fais, mais rien que de clôture, parce qu'il est en parc fermé, là, ouais, ça m'a coûté dans les, ouais, avec les pieux et tout, dans les 2000 euros, avec le grillage et non, tout. Ouais, ouais. 2000 euros de coûts de pieux et de grillage pour grillager totalement. Là, C'est ouais, est un parc fermé, plein air. Ouais. air hein. C'est pas un parc liberté. Et puis après, on peut mettre moitié pour les plans. Alors c'est vrai que c'est un coût ramener au coût du bâtiment et au projet qui est sur plusieurs années, c'est pas, ah, oui, oui. pas le coût qui est compliqué. Moi, je pense que le, ce qui va être compliqué, c'est de gérer tout ça après. Mmh. Le coût à la plantation, ça va. Mais gérer la, la taille, gérer un peu le, le devenir de la haie, et euh, s'en occuper pendant au moins 10 ans pour les arbres au jet, et puis pendant 4-5 ans pour les, les, les autres arbres, les CP, les bussons. de toute façon, avoir conduire la haie et les arbres dans de bonnes conditions. Autrement, si on fait rien, ça va... Ça ne va pas être beau, ça va mal pousser, les oeuvres vont être déçus, oui, ça oui. va se casser, ça ne va pas pousser en fait. Et c'est là un peu le hic et il faut y faire très attention. Et puis il y a, il y a la dimension de l'appropriation des gestes par l'exploitant, le, par c'est-à-dire qu'on faut, faut, ne parachute pas, il faut qu'on soit en mesure de bien expliquer les modes opératoires, l'éducation de l'arbre, et depuis le début jusqu'à la fin. Il faut, bon, Philippe dit le technicien est là, mais il n'est pas tout le temps là. Donc, il faut aussi qu'on soit ouais. capable de transmettre ce savoir à l'exploitant pour qu'il soit capable, un, de diagnostiquer le problème, deux, éventuellement de mettre le, le sécateur là où ouais, il faut, ouais. quand il faut, et non, et si c'est pas, de nous appeler pour régler le problème. Et tout ça, ça passe par la transmission d'un savoir. Et si on ne le fait pas, ben, C'est euh, pas, pas inné tout ça. En fait, on a servi l'agriculteur aussi au système. Ouais. Hein. Ah, bah ouais. De toute façon, oui. il ne pourra pas se débrouiller, il sera obligé de passer par nous, ouais, ce pas le choix non, non, le Nous on les forme, justement on fait des démonstrations à euh, la plantation, à la taille, pour les rassurer, pour qu'ils fassent le geste. L'avantage, c'est qu'on fait des démonstrations, ils font ça chez quelqu'un d'autre, donc ils sont détendus, ils reviennent chez eux, ils se rappellent, ils, ils, voilà. ils, et puis une fois que le geste est fait, on est rassuré, au bout d'un an ça pousse. Tiens, ça... Et en fait, moi ce qui est intéressant après pour l'éleveur, c'est de lui dire voilà, tu as vu comment tu as taillé, ça réagit comme ça. Tu t'appropries l'arbre, en fait tu le crées et tu vois tes gestes. Et c'est très intéressant de lire après quand tu viens dans un élevage, bah tiens, euh, ouais, tu t'es bien débrouillé, là c'est un peu moins bien, on fera mieux, oui. c'est super quoi. C'est du vivant et en plus on le voit pousser, mmh. on le voit grandir. Euh, et super. On, on revient à la base de l'arbre, en fait, euh, la, la, le lien intime entre le territoire, l'homme et son paysage, l'homme formant le paysage sur lequel il vit parce qu'il se l'est complètement approprié. On veut pas on veut du parachutage. Ouais. Ouais on est plus on en train de mettre tout ce est des